Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir à la question de l'éducation et surtout de l'égalité dans l'éducation à travers un colloque international qui va se dérouler chez nous à l'initiative de la FOLG, la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe, dans le cadre de ses 70 ans sur notre territoire. Un colloque international avec des personnalités qui vont venir d'Afrique, d'Europe, de Madagascar, des Seychelles et également de la Réunion. Et puisque l'on parle de Madagascar, notre invité ce soir nous vient directement... Bien de cette belle île de Madagascar. Emeline Raouliarisoa est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Donc, euh, je suis Emeline Raouliarisoa, présidente de l'association Renaissance du Madagascar et euh, représentante de la troupe d'Opéra Iragas Ramilison Bessigarazan. Donc, en ces mois de mai 2022, pour la première fois, euh, Madagascar et la Guadeloupe mènent des créations communes. Oui, des créations communes sur des questions culturelles et éducatives, surtout, puisque c'est le point d'or de votre visite euh, chez nous en Guadeloupe. Exactement. Donc, euh, je suis heureuse d'être la marraine internationale de ces actions. Euh, la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe euh, célèbre ses 70 ans, donc euh, vous le connaissez. Euh, donc, il euh, y a des engagements pour la Guadeloupe, cet événement international rayonnant jusqu'en euh, euh, afrique euh, Madagascar, euh, la Réunion, CSL et les Montamoules. Absolument, avec, euh, on le précise également, un, un gros parrain pour ce rendez-vous, en tout cas pour le colloque, euh, dans la personne de Pierre Baquet, hein, professeur émérite euh, qui a travaillé avec le gouvernement français sur les questions d'éducation. Là aussi, il, il s'agit d'échanger sur les réalités de chaque territoire et peut-être trouver des solutions pour améliorer finalement l'éducation de nos plus jeunes. Exactement. Donc, euh, il y a des échanges culturels, euh, des écoles, entre les deux pays, les deux îles, donc euh, bah, Madagascar et la Guadeloupe comme une île sœur, et euh, donc il y a des échanges qui sera euh, euh, donc au cœur de euh, l'éducation, comme, oui. euh, comme vous dites. Absolument. Voilà. C'est quand on parle d'éducation, c'est surtout d'abord, on imagine pour vos organisations parler d'humanité, de ce travail commun que l'on peut mettre en exergue d'un territoire à l'autre. Comment ça va se, se matérialiser Donc, euh, bah, un, il y aura des jumelages oui. entre la Guadeloupe et Madagascar, donc euh, avec les écoles et aussi euh, des groupes, euh, des théâtres d'opéra paysans malgache qui à Madagascar, c'est... Euh, c'est un artiste, c'est des artistes paysans oui, remontant au 15e siècle. C'est hein, Exactement, oui. voilà. Donc à l'époque, c'était base de l'éducation euh, à Madagascar. Euh, donc ça sera une jumelage avec ces groupes et la groupe de la Couveranda. Oui, ici et, en, Guadeloupe. ici oui. en Guadeloupe, donc euh, des écoles euh, en Guadeloupe avec une école dans un village à Madagascar. Il y aura des échanges, donc des collégiens guadeloupéens qui vont partir visiter l'école dans ces villages un peu abandonnés à Madagascar. Oui. Et il y aura les échanges d'éducation entre les deux îles. Et, et ça permet ces échanges-là finalement de, de comparer d'une part, mais aussi peut-être de d'apporter de, des solutions sur le, le bien-être de notre de jeunesse, parce que c'est là l'essentiel surtout. Jumelé à travers la culture, mais jumelé à travers les, les, les actions d'éducation. Exactement. Et puis, bah, pour voir euh, comment il faut améliorer euh, l'éducation entre les jeunes euh, des Guadeloupe et des Madagascar et surtout être face à une réalité parce que l'égalité dans l'éducation n'est pas vraie d'un territoire à l'autre et n'est pas les difficultés ne sont pas non plus les mêmes euh, c'est aussi des retours d'expérience des partages d'expérience si on devait parler de Madagascar euh, quelles sont les, les, les égalités que l'on peut trouver les inégalités plutôt que l'on peut trouver sur le territoire euh, les inégalités donc à Madagascar euh, il y a beaucoup d'enfants qu'on peut dire qu'ils sont pas accédés en fait euh, à à l'éducation, ouais. euh, sur le coût et puis les matériels, et euh, c'est surtout un village euh, un peu loin de, de la grande ville donc c'est très très difficile pour les enfants d'accéder à l'éducation oui. la scolarité n'est pas forcément garantie pour tous les enfants de Madagascar en Guadeloupe elle l'est à travers notamment la, la, la loi hein, qui, qui l'impose mais il y a également des, des inégalités sur aujourd'hui euh, le numérique qui n'est pas forcément euh, qui devient de plus en plus, qui prend une part plus importante dans l'éducation, là aussi vous avez ces soucis là euh, du côté de Madagascar oui, bon... Voilà, les soucis à Madagascar, c'est que l'éducation est accessible euh, en classe primaire, oui. donc c'est ce que c'est M2, mais à partir des collèges, c'est très très compliqué euh, de continuer. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, qu'est-ce que la Guadeloupe peut apporter justement à Madagascar dans. Dans, dans cette volonté d'inscrire un plus grand nombre d'enfants à l'école. Donc la Guadeloupe peut apporter, donc euh, on, on va faire l'échange et euh, la Guadeloupe va voir sur place comment on peut travailler ensemble, montrer en fait avec les élèves d'ici et puis voir avec les élèves de Madagascar, donc on, a, on va faire un entre, euh, des aides entre les deux pays. Euh, sur ce jubilé et sur ce colloque, il y a également des intervenants qui viennent d'Afrique, de la Réunion, des Seychelles euh, également et, et donc de d'Europe, hein, à travers la, la, la France, mais également d'autres pays. Est-ce que là aussi c'est important, on va dire, de cumuler un certain nombre de savoirs pour mieux appréhender l'école de demain, tout simplement Exactement, donc c'est très très très important pour, euh, pour nous et euh, pour les îles de l'océan Indien, euh, cet, cet échange. Oui. On, un petit mot, vous, vous en parliez hein, sur ce ballet traditionnel de Madagascar et le gros cas guadeloupéen qui vont un petit peu euh, s'alliancer. On, on va dire ça comme ça oui, oui, on peut dire ça comme ça. C'est un groupe euh, d'opéra, en oui. sorte d'opéra paysan. Oui. Donc, euh, euh, tous les membres de, des troupes sont paysans. Mais euh, la saison sèche, ils partent des îles, des, des villages en village pour euh, représenter euh, leurs chansons, leurs danses euh, traditionnelles. Et ça raconte, on l'imagine, des histoires Ça raconte des histoires, c'est euh, une éducation populaire. Oui. C'est justement ce que vous retrouvez dans dans le broca guadeloupéen, un peu ses similitudes finalement exactement ouais. voilà on peut trouver et puis bah, le, on joue les tambours aussi donc euh, avec la, les groupes la couveranda on va créer ces jumelages pour euh, ouais. pour euh, voir euh, et, la puis, et puis et puis préciser que le broca lui est inscrit au patrimoine immatériel de, de l'unesco au patrimoine mondial hein, de l'UNESCO et ce sera aussi le cas bientôt pour euh, votre art pratiqué de façon ancestrale, ça date de, de quel siècle à peu ça près Ça date, ça remonte au 15 e siècle 15e donc siècle là c'est une très très bonne nouvelle parce que cette année, la demande est faite au niveau oui. de, euh, de l'UNESCO. On, on le disait il n'y a pas eu souvent hein, de partenariat entre les îles de Madagascar et de la Guadeloupe euh, aujourd'hui c'est un, un premier pas et, et on imagine qu'il y aura de plus en plus de collaboration avec ces à venir. C'est le premier pas et puis c'est la première fois pour l'histoire de Madagascar pour les îles avec, pour, avec la Guadeloupe oui. donc c'est une très très bonne nouvelle et, euh, oui. et euh, merci, pour, merci à tous qui ont participé à cet euh, événement. Oui, voilà. quand on parle d'événement, c'est parce que l'ambassadeur lui-même hein, de Madagascar basé euh, en France a tenu à, à, à signaler votre présence euh, ici oui. en, en Guadeloupe. Oui, oui, oui, l'ambassadeur et puis euh, euh, l'ambassadrice de Madagascar au niveau de l'île aussi qu'on remercie énormément. Effectivement, qui a permis donc ce partenariat. Un petit mot quand même sur ce colloque, ce sera samedi en Guadeloupe, avec plusieurs intervenants, euh, on l'a dit, mais ça peut s'intéresser, c'est pour monsieur et madame tout le monde aussi, et ceux et celles qui veulent se connecter peuvent avoir accès au, au, au colloque. Oui, oui, donc tout le monde peut accéder au colloque, donc c'est samedi prochain, donc il y aura une exposition d'objets malgaches. Et puis euh, les gymnages entre l'association Renaissance de Madagascar avec la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe. Et puis un gymnage de la groupe euh, de la Couveranda et la compagnie euh, d'opéra paysan euh, Milison Besgarazanani. Mmh, très bien. Donc on va s'adresser aux, aux téléspectateurs pour leur dire que s'ils veulent suivre ce colloque, ce sera possible via un Facebook Live qui va être mis en place. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site de la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe, que l'on trouve surtout les moteurs de recherche, bien évidemment. Un dernier mot, euh, ce séjour en Guadeloupe, c'est aussi euh, pour vous, à titre personnel, un moment d'échange, de découverte de la culture locale. Oui, oui, donc c'est une très très belle île, euh, la Guadeloupe, donc euh, je trouve beaucoup de des liens euh, oui. entre Madagascar et la Guadeloupe et euh, c'est très très intéressant parce que c'est quand même euh, une île assez lointaine, mais euh, je peux dire que c'est une île sœur. Oui, parce qu'il oui. y, y, y a des choses qui vont nous lier, comme la canne à sucre par Exactement. exemple, hein, l'histoire de la canne à sucre, vous l'avez connue également euh, ça fait partie de l'économie locale également. Oui, oui, oui. oui. Voilà, Comme chez ça. nous, ici en Guadeloupe. Comme en Guadeloupe. On va vous remercier. <rire> pour Merci ce à -vous, vous aussi. Et rendez-vous donc dès samedi sur le Facebook Live, hein, on vous l'a dit, de la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur ETV.